Je m'appelle Charlie, j'ai 29 ans et je suis actuellement en formation de Développeur Web PHP à Saint-Plon, Marseille. J'ai choisi cette formation dans le but d'une reconversion professionnelle et d'une stabilisation professionnelle essentiellement. Avant, j'étais dans différents métiers, différents secteurs, notamment l'armée pendant 5 ans et par la suite l'aéronautique. que Saint-Plon permet à des personnes comme moi qui n'ont pas le bac d'accéder à cette formation. Donc on cherche à recruter beaucoup plus de femmes, donc il faudrait qu'il y ait un suivi de parcours et éventuellement une meilleure orientation pour pouvoir leur donner des accès qu'elles n'ont pas aujourd'hui et évoluer comme d'autres personnes. Dans un métier qui est en pleine extension. Alors, je recherche essentiellement une entreprise internationale, justement pour mettre à profit mes compétences web. Je suis contente d'intégrer cette formation, notamment par rapport à la visibilité des femmes dans le monde du net.